Quelle s'en aille, appelle Oui, mais hein elle était à deux doigts de racheter par terre. Wow. Je m'appelle Hervé Ray, je travaille au CIRAD et plus particulièrement à MAP. Je travaille sur l'architecture des plantes et plus particulièrement sur l'architecture des racines. Et sur champs rousse on a trois endroits où on fait des observations. Et ici, on se trouve sur le site bas. Euh, qui s'appelle Prémol, une forêt de Prémol, et où on fait des suivis de euh, croissance des systèmes racinés. Hein. Alors, euh, donc, ce site qui, euh, qui s'appelle Prémol se trouve à 1450 mètres d'altitude, dans lequel, comme je l'ai dit, il y, y a des îlots et des trouées en répétition, donc il y a une deuxième. Euh, euh, placette sur laquelle on répète ce dispositif pour être sûr de ne pas être dans un cas particulier. Et euh, pour voir euh, l'évolution des enrichissonnements, de la dynamique et puis de la tenue du sol, on a une, de, un deuxième site qui se trouve à 1700 mètres d'altitude qui est à Bachaboulou sur lequel on, on ira par la suite. Et un troisième site qu'on a mis en triline, c'est-à-dire en limite de, de croissance des arbres qui se trouve à 2000 mètres d'altitude euh, sur lequel on va aller faire également des observations euh, si on peut, si la neige euh, n'est pas trop importante pour aller les faire. Donc trois sites, euh, trois situations différentes à trois altitudes qui reflètent euh, une phénologie, c'est-à-dire un développement des arbres au cours de l'année qui sont différents, euh, un développement racinaire qui est différent, des horizons et des profondeurs de sol qui sont euh, différentes aussi, puisque si on a des sols relativement profonds, enfin relativement disons plus d'un mètre de profondeur euh, sur du granit, euh, à Bachaboulou, on va avoir plutôt des sols de 80 à 70 de, de profondeur qui vont également être sur euh, du granit euh, en gros rochers. Et euh, par contre, à 2000 mètres, on est quasiment sur la roche-mer. À partir de 40-50 cm, on est directement sur le socle granitique. Et donc, on pense que les croissances anciennes vont être très différentes euh, sur ce site. Pourquoi Chamrous C'est parce qu'il y a déjà des dispositifs et un hein, historique qui ont permis de pouvoir profiter d'observations, de dispositifs d'observation de, de l'environnement, du climat, de, du fonctionnement de la partie aérienne des arbres, auxquels nous, on vient se greffer pour rajouter la partie racinaire. Donc ça, c'est une, une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'on est sur des pentes, et que donc, comme de, ces, comme de toutes ces zones, alors on va le voir après, il y a d'autres dispositifs en montagne un peu plus haut, il euh, y a, des, y a des, des problématiques qui allient la, la, la, la tenue des sols avec la croissance racinaire des arbres. Euh, dispositif, bah, il est euh, simple, euh, on a euh, deux, deux emplacements, soit à l'intérieur de groupes d'arbres qu'on appelle des îlots, soit entre des, des groupes d'arbres. On appelle des clairières et dans chaque euh, dispositif, on a mis en place des risotrons horizontaux et des risotrons verticaux euh, en répétition qui nous permettent de voir comment, euh, comment poussent les racines euh, et on fait les observations une fois par mois en moyenne. Voilà. Et donc ça fait deux ans et demi que ces dispositifs sont en place et donc moi je viens régulièrement, euh, tous les deux trois mois, euh, depuis deux ans et demi, à raison d'un relevé euh, tous les mois, bah, on en est à une trentaine de relevés à peu près, euh, depuis le début de, de mise en place du dispositif. Alors quand, euh, bah, quand on arrive en hiver, le problème, euh, le problème il est essentiellement de pouvoir dégager les rhizotrons. Euh, pour pouvoir faire les observations qu'on fait régulièrement tous les tous les mois. Sauf que là, ben, euh, il faut déjà retrouver les risotrons, ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des fois euh, 50 cm, 1 mètre, 1,50 mètre 50 de neige, ça s'est déjà vu. Et donc, euh, ben, le premier, la première des choses, c'est de commencer à dégager la neige aux endroits euh, supposés où se trouvent les risotrons, à quelques dizaines de centimètres près. Donc, euh, ben, euh, ça réchauffe. <rire> Sur le site de Bachaboulou, devant moi, il y a une clairière avec des piquets qui sont censés montrer où se trouve le rizotron, c'est-à-dire grosso modo là sous 1m60 à 1m80 de neige et puis le pluviomètre sur le côté qui se trouve normalement à 2m de haut nous permet de, de nous mettre en train d'enlever quelques, quelques mètres cubes de neige et après donc on se retrouve sur ce qui protège les risotrons c'est-à-dire c'est des tôles d'évrite qui permettent d'isoler le, le dispositif donc on enlève ces, ces, ces, ces tôles d'évrite quand on y arrive dessous se trouve une bâche de plastique pour protéger les planches qui se trouve elle-même encore en dessous. Donc euh, on enlève la bâche euh, noire, on enlève les planches, et là on se retrouve face euh, au trou de risotron, pour les risotrons verticaux tout du moins, dans lequel va y avoir le dispositif d'observation. Donc ce dispositif d'observation se trouve lui-même protégé par des bâches noires qu'on appelle des couvertures parce qu'on a mis à l'intérieur de l'isolant en double épaisseur. Qui va découvrir quand on l'enlève, le relevé lui-même qui est une feuille de plastique sur lequel on relève les croissances racinaires mois après mois. Donc ce que l'on fait c'est qu'en en fait on commence par enlever, ces, enfin, par, oui, par enlever cette bâche de plastique et par regarder la vitre elle-même d'horizotron qui, bah, qui est une vitre qui est une fenêtre on va dire sur, sur les racines. Donc on regarde un petit peu qu'est-ce qui visuellement ce qui a poussé, ce qui est mort, ça on peut s'en rendre compte simplement par une lecture directe avec un petit peu d'habitude sur la lecture du fonctionnement des racines. Et après on remet par-dessus la feuille de plastique sur laquelle il y a le relevé du mois dernier et on essaye de faire coïncider le relevé du mois précédent avec ce qu'on vient d'observer. Et donc s'il y a généralement de la croissance racinaire, au moyen de feutres de couleurs qui sont codifiés par des tours, on va pouvoir relever sur cette feuille de plastique la croissance différentielle entre le mois, pré le mois précédent et le mois d'observation de, euh, des racines qui ont exprimé une croissance ou une mortalité ou des ramifications pendant le laps de temps entre le dernier relevé et, et ce relevé-là. Donc là, je dessine les croissances depuis la couleur rouge 2, c'est-à-dire depuis le 18 mai. Oui, on observe énormément de choses, euh, en particulier au moment de la mise en place du rosentron, on a une sorte de, de, de période d'attente pendant laquelle les racines doivent se remettre en place et pouvoir euh, exprimer leur croissance pour arriver jusqu'à la vitre euh, sur laquelle on va faire les observations. Généralement, au bout de six mois, on a une forte croissance racinaire qui est certainement plus ou moins liée à la mise en place de ce rizotron et puis au fait bah, qu'on le met en place pendant des périodes où c'est plutôt en été. Donc on arrive en fin d'automne et là, il y a une forte croissance. Euh, pendant l'hiver, bah, on observe qu'on a peu de croissance, mais on a de la croissance. C'était quelque chose qui nous a beaucoup étonné la, la première année. Comme on fait des observations de température de sol en même temps, on s'aperçoit qu'en fait, le sol ne, ne, ne gèle pas. En surface, on a un, entre 1 et 1,5 degré et demi, euh, en surface. À 40 cm de profondeur, on est à 2 degrés. Et à 1 mètre de profondeur, on est plutôt à 3 degrés. Donc en fait, les, les racines ont visiblement la possibilité de pousser encore en hiver. Et on observe des croissances. Et après, bah, au cours du printemps et puis surtout en fin de printemps, là on a énormément de croissance avec mise en place de grosses racines, de petites racines absorbantes, de chevelures racinaires, avec tout un turnover qui se met en place et qu'on peut observer grâce à ce dispositif. Là, ici, je ne sais pas si tu vas faire la mise au point, on a des racines qui sont jaunes avec du mycélium, ici, autour de nouvelles racines qui ne sont pas encore jaunes. Ce mycélium, c'est un champignon qui euh, va s'associer avec la racine pour former ce qu'on appelle une mycorhize. Donc là, en jaune, on voit que la mycorhize est, est en association avec le champignon, la racine est en association avec le champignon. Racine... Donc là, on retrouve les structures qu'on a vues tout à l'heure, euh, des mycorhizes, c'est-à-dire l'association entre une racine d'un arbre, Ici, un IPCA sans doute, et un champignon. On voit les filaments, je ne sais pas si avec la caméra on peut le voir dessous là, ici, au bout de mon stylo, on voit des filaments mycorhiziens. Voilà, ça ce sont les filaments du champignon, on appelle ça des ifs. Alors c'est quelque chose qu'on n'observe pas couramment, non. Euh, moi, de tête comme ça, il y en a dans trois troncs, deux troncs verticaux et un tronc horizontal. Euh, généralement, euh, ce sont des, ça, ça va par euh, assez grosses quantités, c'est-à-dire qu'on a plusieurs centaines de mycorhizes qui se mettent en place sur une petite surface. Donc ça, ça modifie euh, complètement euh, l'architecture euh, racinaire, de, ça ramifie énormément, ça pousse très très peu, ce sont des racines courtes qui ont une durée de vie euh, qui semble être euh, assez, assez longue. Mais bon, on n'a pas beaucoup plus de recul pour l'instant, ça fait à peu près une année qu'on a observé cette chose-là. Euh, ça a l'air de continuer à vivre en hiver aussi, puisque là on vient d'en voir sur, sur un des réseautrons qu'on a, qu a relevé, un réseautron horizontal. Donc bah, voilà, c'est quelque chose qui est à suivre parce que c'est assez intéressant effectivement.